« Nous appelons la grogne, les colères, les feignants, les cyniques, les extrêmes, les égoïstes, les pessimistes, les fragiles, les familles lettrées, les indécents et les indécentes, les révolutionnaires, les fouteurs de bordel, les gaulois réfractaires au changement, les jojos avec gilets jaunes, les 66 millions de procureurs. » « Ceux qui voyagent en autocar, ceux qui portent des t-shirts, ceux qui ne traversent pas la rue, ceux qui coûtent un pognon de dingue, ceux qui déconnent, ceux qui se plaignent, ceux qui se font bousculer, ceux qui n'ont pas un comportement responsable, ceux qui pensent qu'on ne doit pas bouger, ceux qui détestent les réformes, ceux qui jettent les cailloux sur les premiers de cordée, ceux qui luttent pour 50 euros d'APL, ceux qui vont chercher Macron chez lui, tous ces gens qui ne sont rien pour le chef de l'État et ses acolytes, à nous marquer leur soutien, à sortir les gilets jaunes partout. » et à manifester avec nous.